Selon vous, quels sont les, les avantages de la gratuité C'est la possibilité pour tout le monde de pouvoir utiliser les moyens de transport. Et euh, voilà, peut-être pouvoir les utiliser plus souvent aussi. Avec la gratuité, je pense que les, les politiques se font des, des amis. Bon. Disons que ça, ça paraît un peu étonnant, mais enfin, je reconnais qu'il y a beaucoup plus de monde dans les bus qu'avant. Donc je ça normal que ce soit gratuit, dans la mesure où, où c'est quand même nous qui, qui avons contribué à, à la construction de tous ces tramways. Mais est-ce que poser la question de la gratuité est poser la bonne question Est-ce que la gratuité permet le report modal du transport individuel motorisé vers le transport public. Et pour vous, les billets, là, pour le moment, ça coûte cher Non, non, non. Un euro, c'est dans les, la possibilité de tout le monde, je trouve c'est une bonne chose, mais c'est un peu plus cher dans les trams. Est-ce que du coup, depuis que c'est moins cher, vous l'utilisez plus fréquemment Non. Mais je connais des gens qui voyagent, qui le prennent, alors qu'avant, ils n'y mettaient pas les pieds, c'est sûr. Avant, vous payiez combien pour venir jusqu'ici 8,30 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, 1 euro, c'est quand même agréable. Et même les gens qui descendent du Larzac, parce que dans l'Aveyron, on paye le prix normal, ça leur fait quand même une, une belle diminution. Et... Je vois bien qu'ils ont moins de difficultés à se déplacer. Euh, bah, je pense que c'est intéressant pour les petits budgets. Ça permet à tout le monde de se déplacer relativement bien, d de pouvoir aller à la plage aussi maintenant avec le tram. Non, c'est bien, ça, ça permet au, un peu à tout le monde d'avoir accès au transport. Le truc, quand je me rappelle quand j'étais au collège, c'était très cher. C'était 5 euros pour revenir jusqu'à Montpellier quelque chose comme ça, maintenant c'est passé à 1,50€ C'est pas cher du tout, ça coûte, moins cher que... ça coûte moins cher que la voiture ça coûte moins cher que les autres moyens de transport donc c'est très bien Est-ce que du coup depuis que c'est moins cher vous l'utilisez plus fréquemment Non pas spécialement parce que j'ai pas autant de temps que j'en voudrais, il y a un problème de fréquence je pense où il n'y a... a pas assez de, pas assez de passage euh... de ce moyen de transport là enfin, c'est très compliqué de se rendre en province enfin de se rendre en campagne finalement une fois qu'on arrive sur place alors là il faut encore attendre Prendre un, autre, prendre un autre bus ou alors enfin, obliger quelqu'un à venir nous chercher en voiture, etc., c'est très embêtant. Moi, je serais vraiment prêt à payer euh, même plus cher s'il fallait, s'il y avait beaucoup plus de, de, de bus euh, dans la journée. Quoi.